Chers amis, j'ai publié hier une vidéo euh, sur euh, le scandale de la dette indexée de l'État, un truc qui a été euh, levé par Philippe Perlin, par Anis Lageneff, euh, par euh, Charles-Henri Gallois, et aussi par euh, les députés Philippe Brun et Jean-Philippe Tanguy. Il y a un peu de monde qui a bossé dessus, et euh, moi j'avais pas mal de problèmes euh, sur le fond et sur tout ce qu'ils disaient. Euh, et donc j'ai fait une première vidéo hier pour expliquer un petit peu euh, quelques réserves par rapport au scandale. Et euh, après discussion euh, notamment avec Monsieur Erlin, j'ai réussi à réconcilier nos positions. Et j'ai réussi à faire ça parce que j'ai découvert une espèce d'entourloupe absolument magique du trésor. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a bien... Euh, un OATI-gate, il y a bien un scandale de la dette indexée, un truc très bizarre dans lequel il y a des charges fantômes, il y a du hors-bilan masqué, il y a des banques en faillite, il y a un trésor totalement insincère, il y a vraiment des choses <rire> absolument dingues, euh, et ça vaut le coup de la diffuser, et ça vaut le coup de se pencher dessus, parce que, euh, au fond, ce que ça vous révèle, c'est que l'État n'est absolument pas en train de servir l'intérêt général, mais il est en train de servir ses intérêts propres, ses intérêts de survie, et éventuellement des intérêts tiers, mais avec ce scandale de la dette indexée, on se rend compte qu'il y a une divergence entre les intérêts que poursuit l'État et l'intérêt général, le nôtre, et la facture va être très lourde, mais pas exactement comme on le croit. Alors, on va rentrer un peu là-dedans. Euh, il faut le lire, celui-là. Il faut le lire parce que ça va peut-être piquer un peu, parce que je... je... Ouais, il y a du boulot derrière. Donc, comme d'habitude, euh, ajoutez... Euh, c'est bien d'écouter, c'est bien aussi de lire. Euh, je vous mets le dossier en lien accessible là, vous pouvez avoir euh, là, ou en, en description. Franchement, lisez, lisez le papier, parce que ça vaut le coup, c'est absolument hallucinant. Euh, Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume euh, aussi, parce que, bah, comme vous voyez, on suit les sujets, et que là, il y avait vraiment besoin de ce complément. Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, sur cette dette indexée. Cette dette indexée qui... Euh, euh, en ce moment euh, fait beaucoup scandale parce que euh, ben, elle, est, elle, est, elle euh, coûte 15 milliards d'euros à l'État, dont 12 qui n'étaient pas prévus euh, au budget et qui viennent d'être ajoutés ces derniers jours euh, lors de la loi de finances rectificative. Et c'est au moment des débats de cette loi de finances rectificative que Jean-Philippe Tanguy et Philippe Brun se sont dit « Mais attendez, ces 12 milliards, c'est absolument c est, c est pas possible d'avoir ça en 2022, alors qu'on a déjà un, un budget impossible à boucler, qui, est, qui, qui, qui, qui dérape totalement avec, à cause de l'inflation. » Et donc ils se sont émus de ces 12 milliards. Et ces 12 milliards, vous allez voir sont en fait une charge fantôme. C'est vraiment... Et ils ne sont pas pour cette année, mais ils sont pour plus tard. Vous allez voir ça, c'est un truc de dingue. Mais essayons de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc, cette dette indexée, ce qu'on appelle des OATI, pour Obligations Assimilables du Trésor, I pour indexer, ont été créées assez récemment, en 1998, par Dominique Strauss-Kahn. <rire> ça commence bien. Et l'idée est assez simple. Euh, c'est de se dire on va émettre une obligation à un taux inférieur à celui que l'on aurait si on s'endettait à taux fixe mais bien évidemment taux que nous allons corriger euh, chaque année de l'inflation et à la fin on corrige également bien évidemment le nominal c'est-à-dire l'argent qu'on rembourse à la banque ou à la compagnie d'assurance et elle aussi et, euh, cette somme elle aussi corrigée de l'inflation prenons un exemple en 1999 le Trésor émet une obligation à 30 ans, donc qui court encore jusqu'en 2029, au taux de 3,4%. Même, le même jour, si vous voulez regarder dans les archives de, de l'agence France Trésor, le taux fixe était à 5,5% pour 30 ans. C'est-à-dire que euh, vous aviez, euh, aviez, euh, aviez 2,1% d'écart entre le taux variable le taux fixe. Entre le moment où cette dette a été émise et aujourd'hui, y compris euh, le, le premier semestre 2022, vous avez, euh, vous avez fait à peu près 60% de gains euh, sur ces 2% d'écart par rapport au taux fixe. Ça vous a permis d'économiser 60% de vos montants levés. En parallèle de ça, vous avez eu 45% d'inflation qui sont venus euh, s'accroître sur, sur la charge de la dette. Donc si vous faites le différentiel des deux, vous avez, sur cette obligation-là, entre 1999 et 2022, euh, vous avez quelque chose qui est très favorable au Trésor. Donc vous avez une dette indexée qui, pendant 20 ans, euh, a été favorable au Trésor et défavorable euh, aux banques et euh, aux, euh, aux assureurs qui y souscrivaient. Ça, c'est la première chose, c'est important. Et là, on prend l'exemple de cette obligation-là, si on fait, euh, on extrapole, alors le problème c'est qu'il n'existe pas de chiffres. l'agence France Trésor ne publie pas euh, de chiffres euh, sur le différentiel euh, de taux euh, sur sa dette indexée, ils ne disent pas euh, si euh, à, la, à la fin euh, de, de l'obligation est-ce qu'elle a été positive ou négative euh, par rapport euh, à un taux fixe à la même époque. Il faut rentrer dans chaque contrat, il faut regarder les taux, il faut regarder les adjudications. Euh, je l'ai fait sur pas mal d'entre eux pour essayer de comprendre ce qui se passait, et aussi parce qu'il y avait pas mal de gens qui me disaient « mais euh, euh, les, les, les gains euh, des 20 dernières années ne sont pas grand-chose, comparé aux pertes actuelles Bah si, en fait. Si on commence à regarder ça, euh, vous avez probablement entre 30 et 50 milliards de gains, je fais ça à la louche, parce que euh, c'est une estimation, je ne suis pas rentré dans absolument tous les contrats, et qu'il euh, y a des adjudications euh, tous les ans, c'est-à-dire que c'est pas une émission, à, à, euh, une syndication à une date donnée, après elle peut être... Euh, peut être fait faire l'objet d'adjudications pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, il faut, faut, faut, faut se réveiller de bonheur si vous voulez avoir le chiffre précis. Mais, franchement, euh, je n'ai pas peur de moi quand je dis « vous avez économisé entre 30 et 50 milliards euh, ». Je, je, je suis sûr de moi sur, sur ce coup-là. Euh, la fourchette est grosse, mais c'est pas mettre en, en regard des, euh, des, des, des 12 milliards euh, de surplus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne part pas de zéro, euh, mais que 30-50 milliards en 20 ans, si on se prend 2, 3, 4, 5 ans euh, d'inflation euh, à, à, à 6% ou même 5, 6, 7%, on va vite les effacer quand même. Mais on a déjà un truc. Ouais, ça n'a pas servi que à rien. Je trouve que c'est important de faire le schéma complet et de commencer par dire, on a gagné avant de perdre. Et bien évidemment, ces obligations euh, étant euh, bien évidemment indexées sur l'inflation, l'inflation revenant, on arrive au moment où ça devient plus du tout intéressant d'avoir ces obligations. Euh, et c'est donc plus du tout intéressant au point que on a, cette, cette, cette, on a ces 12 milliards de crédits qui ont été rajoutés il y a quelques jours à la loi de finances rectificatives, parce que en décembre dernier, on prévoyait 1,5% d'inflation. Aujourd'hui, on est à 6%, peut-être qu'en décembre prochain, on sera à plus. Donc, c est, c est, On est sur des chiffres qui sont quand même, qui dérapent vite. Euh, vous avez 1, 2, 3 ans comme ça, euh, vous avez tout qui fout le camp, et tous les liens qui sont effacés, et, et ça, ça devient la grosse merde. On est tout à fait d'accord. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que tout le monde dit, « Oh là, vous inquiétez pas, l'année prochaine, l'inflation, c'est fini. » Ça s'appelle de l'incantation, mais c'est comme ça. Et donc, là où ça vraiment, ça devient bizarre, c'est... Pourquoi est ce qu'il provisionne, ces 12 milliards. Parce que ça vaut le coup de décomposer un peu l'obligation. Votre obligation indexée sur l'inflation, elle a un nominal et un coupon, le taux d'intérêt. Si on reprend notre obligation à 30 ans, à 3,4%, vous avez tous les ans, généralement le 25 juillet, un coupon qui est versé à 3,4%, corrigé de la différence d'inflation par rapport à l'émission. Et à la fin, en 2029 vous servira votre principal, mettons un million d'euros, 1000 euros, ce que vous voulez, corrigé de la différence d'inflation entre 1999 et euh, 2029. Ce qui euh, peut paraître énorme, mais si vous mettez ça en regard par rapport à 2% euh, de taux d'intérêt que vous composez sur 30 ans, ça fait aussi des sommes importantes, ces 2% d'écart en 1999. Mais vous avez bien deux votre indexation se fait à deux niveaux, elle se fait au niveau de l'intérêt et elle se fait au niveau du principal. Au niveau de l'intérêt, ben, ça ne change pas grand chose. Sur 3,4%, effectivement, vous augmentez de 6% votre intérêt, ça va, ça va changer un peu, euh, et ça va changer un peu surtout si vous faites année après année, euh, ça va commencer à peser. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait un moment qu'on n'émet plus des obligations indexées avec euh, ces taux réels, avant qu'on ne corrige de l'inflation. Et euh, vous avez plus de la moitié des stocks d'obligations indexées qui ont des taux de 0,1%. Vous avez un coupon de 0,1%. Vous, vous, vous appliquez 6% d'inflation à cela taux-là, ben vous allez arriver à 0,106%. Rien, c'est une quotité négligeable. Donc vous avez, on, va, on, on va dire que vous avez une incidence négligeable sur le coupon. Et là, moi j'ai fait une erreur, j'ai passé trop de temps sur le coupon et pas assez sur le principal. En revanche, bien évidemment, sur le principal, là, ça fait hyper mal, parce que euh, votre principal est indexé, euh, donc c'est-à-dire que si vous avez émis 1 milliard euh, d'obligations, pour plus précis, on va prendre les 250 milliards de stocks d'obligations indexées qu'on a aujourd'hui, sur ces 250 milliards, eh bien, ils sont indexés sur l'inflation, c'est-à-dire que le, le, la valeur de remboursement à échéance, rien que cette année, augmente de 6%, et du coup, ces 250 milliards, vous faites 6% de 250, vous arrivez à 15 milliards de surcharge. Et c'est ça, le scandale, que euh, Philippe Erlin, je pense qu'il a été le premier, et derrière, les, les, les députés Jean-Philippe Tanguy et Philippe Brun euh, ont levé. C'est 15 milliards, c'est monstrueux. Sauf que moi j'ai un problème avec ça, c'est que, mais, attendez. Donc c'est pas les intérêts qui sont payés cette année, c'est ce qu'on appelle les charges d'indexation à l'échéance. Comme son dit c'est les charges d'indexation à l'échéance. C'est-à-dire que ces 15 milliards, dont 12 qui n'avaient pas été prévus et qu'on rajoute là euh, en urgence, ces 12 milliards, on va dire, parce que c'est ceux-là qui n'étaient euh, pas prévus, ils ne vont pas être sortis cette année, ils ne vont pas être déclissés, puisque c'est de la provision pour les années futures. Alors, bien évidemment, vous avez en l'occurrence cette année une seule euh, obligation euh, indexée qui arrive à échéance ça, ça fait l'objet d'une autre ligne. Vous avez 5 milliards qui sont provisionnés dans la loi de finances rectificative, mais non plus dans la charge de la dette, mais dans l'amortissement. Vous avez le service de la dette, c'est la charge des intérêts et l'amortissement le principal. Donc vraiment, sur ces, ces, ces, ces 12 milliards, euh, vous n'avez pas un euro qui va être décaissé cette année. Et c'est là mon problème, et je dis, ben, ils vont où Où va ce fric m'intéresse quand même, et donc j'ai cherché pas mal, et c'est pas facile de trouver, donc je suis, je suis, un, bah, je suis un peu fier sur celle-là. Euh, j'ai fini par tomber sur une note du Trésor qui est toute récente, parce que on est quand même, je pense, je suis pas le seul à m'intéresser à la question. Qui non, mais attendez, en fait, euh, on est obligé pour les critères de Maastricht euh, de prendre en compte la charge d'indexation, c'est-à-dire que euh, avec 6 d'inflation, eh on est obligé d'augmenter il est 5 heures, excusez-moi. Avec la charge d'indexation euh, de, de cette année, ben bien évidemment, c'est de la dette que, qui, qui est acquise et qu'il va falloir rembourser à l'échéance. Donc ça fait partie de la dette française. Donc, selon les critères de Maastricht, on est censé prendre en compte cette nouvelle dette qui est liée à l'indexation, à cette charge d'indexation à l'échéance. Mais ça... C'est la comptabilité maastrichtienne, comme ils disent à la Cour des Comptes. C'est pas la comptabilité budgétaire. Non, non, non, non, non, La comptabilité budgétaire ne provisionne pas euh, ne provisionne pas euh, les, les charges d'indexation à échéance, les fameux 12 milliards qui nous gonflent. Il ne les provisionne pas. Mais alors c'est quoi ces 12 milliards Eh bien, le Trésor nous dit que, ah, mais non, c'est rien du tout, parce qu'en en fait, deux lignes en dessous, dans... La catégorie euh, « Autres charges euh, », on a mis « moins 15 milliards ben, ».« moins 15 milliards » qui correspondent aux 15 milliards de charges d'indexation au total. Et donc, ça veut dire que ces 12 milliards de crédits euh, dont se sont émus euh, messieurs Brun euh, et, euh, et, et Tanguy, euh, en disant « on va les sortir cette année », ne sont pas sortis cette année. Il n'y a pas de choc de la dette indexée cette année. Euh, parce que ces 12 milliards qu'ils ont vus euh, voter sont immédiatement annulés, plus 12 milliards par cha autre charge, moins 12 milliards, moins 15, pardon, plus 15, moins 15. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, parce que qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là Ça veut dire que on est juste en train de foutre la merde sous le tapis, et que en gros, euh, bah, les dérapages d'aujourd'hui seront payés, ah, ils seront même pas payés demain. Ils seront même pas payés demain. En fait, ils sont payés aujourd'hui euh, par euh, quelque chose que bah, par un effet Cantillon, parce que quand euh, vous augmentez comme ça la charge de la dette, la dette artificiellement, la dette c'est de la monnaie, vous augmentez la monnaie en circulation en faisant ça, et quand vous augmentez la monnaie en circulation, vous augmentez euh, vous, vous augmentez la monnaie en circulation, et ça ça fait de l'inflation. Donc en fait, cette dette indexée elle crée effectivement des trucs qu'on est censé rembourser dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais euh, c'est pas, euh, pas les députés euh, Tanguy et Brun euh, qui sont quand même dans des partis qui sont pas particulièrement connus pour leur orthodoxie budgétaire qui vont me dire que c'est un problème d'augmenter la dette. Euh, et le problème, parce que on, vous avez cette idée un peu... qui est là, qui est de se dire que comme un État est immortel et ne fait pas faillite, il paraît, <rire> de demandez à l'Argentine, eh bien, vous pouvez, c'est pas grave d'avoir la dette qui augmente, vous roulez votre dette, on s'en fout. Oui, mais non, parce que la dette, c'est de la monnaie, et la monnaie, ça crée de l'inflation, et donc, aujourd'hui, ce que fait le Trésor en faisant ça, il contribue à alimenter l'inflation, il contribue à alimenter le problème, c'est un peu compliqué, donc lisez, je vous refais référence, lisez l'article, il y a un lien vers l'explication précise du phénomène de l'effet Cantillon, euh, et pourquoi est-ce que quand euh, la, la BCE, ou, euh, ou ici le Trésor, ou Bruxelles, euh, sont en train de, de permettre, soit par des règles comptables, soit euh, par des opérations d'augmenter la dette, c'est eux qui créent l'inflation. C'est pas la guerre en Ukraine, c'est eux. Et ça fait très longtemps qu'ils ont créé, sauf que le problème de l'inflation, c'est que vous avez le moment où vous chargez le pistolet, et le moment où vous tirez. Ils ont chargé depuis 10 ans, et là, on tire, bam. Euh, L'Ukraine, c'est que le déclencheur d'un truc qui était déjà là avant. Mais bref, bien évidemment, M. Le Maire ne va pas arriver et dire euh, à M. Tanguy « Ah oui, mais non, on s'en fout, parce que euh, c'est marqué là, mais en fait, on le laisse pour demain. » C'est pas sérieux, il ne peut pas dire ça. <rire> il peut pas expliquer qu'il fout la merde sous le tapis. Et il peut d'autant moins le faire euh, que, <rire> c'est ça qui est génial, <rire> c'est que le trésor, explique de manière assez précise euh, pourquoi ce que fait, euh, c'est est pourquoi est-ce qu'on émet de la dette indexée en France. Et ils ont un argument qui est pas bête. L'argument c'est de dire attendez les gars, euh, nous on veut simplement euh, lisser un petit peu la charge de la dette en fonction des cycles. Pourquoi ben Parce que quand il y a de l'inflation. Ben, vous avez aussi des recettes fiscales qui augmentent. Forcément, les prix augmentent derrière, vous avez la TVA qui augmente, et derrière, vous avez les profits des entreprises. On a vu les profits records du, du CAC 40, notamment à cause de cette inflation. Ben, tout ça, ça fait des rentrées fiscales plus importantes. Il y a 50 milliards de rentrées fiscales en plus euh, qui sont prévues cette année. Alors, malheureusement, ça ne compense absolument pas euh, les besoins euh, pour que les, les, les gens finissent pas de crever la bouche ouverte, parce qu'on est dans un état mal géré. Mais ils viennent vous dire... Ben, quand il y a de l'inflation et des recettes en plus, donc il n'est pas bête de se dire que quand on a des recettes en plus, on va payer un peu plus de dettes. Encore une fois, un peu, parce que on, on va faire ça sur 10% seulement. Et puis, bah, quand à l'inverse, euh, on a des récessions ou des dépressions, où là, pour le coup, il n'y a plus d'activité, donc euh, l'État gagne moins d'argent, et ben bah là, on va payer un peu moins. Et du coup, c'est vachement bien la dette indexée, parce que ça permet de lisser et d'avoir une charge de la dette qui s'adapte un peu à la, à, la, à, la con, à la conjoncture du moment, au cycle. Vachement bien ben Ouais, mais coco, vous ne les provisionnez pas. Vos 12 milliards que vous avez cette année, une année où vous avez 50 milliards de recettes en plus, en fait, vous les renvoyez au calendrier. Donc, en fait, le trésor est totalement insincère. C est la, la, la, la, la doctrine budgétaire ne correspond absolument pas à, à la doctrine théorique. Mais mec, c'est grave. D'ailleurs, on n'a pas fini dans le bizarre. Le pire, c'est qu'on n'a pas encore fini dans le bizarre. Parce que euh, Monsieur Tanguy euh, a un autre argument euh, qui est a priori massue. Et là, vous allez voir, on continue dans le bizarre et dans le, et dans le glauque. Il se dit, mais attendez là. Ok, vous avez ces vieux stocks de dette, mais on n'a pas arrêté d'émettre de, euh, de la dette indexée en, en 2020 2021 enfin 2021 et surtout en 2022. Euh, Expliquez-moi pourquoi en 2021 et 2022, alors que on va dire, en 2022, vous avez, alors que vous avez une inflation qui grimpe, pourquoi est-ce qu'on va émettre de la dette indexée sur l'inflation? c'est-à-dire avec une charge de 6% cette année, peut-être 4, 5, l'année prochaine, 3, on ne sait pas, et ça va peut-être durer, peut-être 8, peut-être 10 aussi, alors que le taux fixe est à 1,4% à 10 ans et à 2% à 30 ans. Expliquez-moi dans quel monde débile on va préférer payer 6%, 8%, 4%, enfin des gros trucs, alors que sans risque, on prend son 2% sur 30 ans. À quel moment on fait ça <rire> Alors là, c'est pour ça qu'ils sont tous là en train de dire les gars, attention, argh, scandale, c'est un cadeau aux banques et absolument, est absolument, c'est les banques qui font une clé de bras à l'État parce, euh, bah, parce que quand on peut traire la vache, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on s'en fout hein On ne sait pas la branche avec laquelle on s'est assise mais si Sauf qu'il manque un truc là. Il y a encore quelque chose, c'est-à-dire que non, c'est pas vrai. C'est n'est pas vrai que le Trésor va émettre une dette indexée qui va avoir des charges de 6%, même si c'est payable à échéance, euh, alors que vous avez du 1,4% fixe qui lui est payable tout de suite en revanche. C'est déjà une première raison, vous allez me dire, mais euh, renvoyer au calende euh, 6% plutôt que 1,4% ou 2% tout de suite, on n'est pas encore dedans. Et là, il faut voir un truc que personne n'a vu, parce que c'est un peu compliqué quand même les adjudications de dette, c'est que quand le Trésor émet une dette, émet une obligation... Euh, à une valeur de euh, 1000 euros. Euh, si vous avez une valeur de 1000 euros de votre obligation, et, elle va pas forcément être achetée 1000 euros par la banque. La valeur faciale, votre nominale, c'est pas forcément le prix d'adjudication. C'est même ces derniers temps très rarement, voire pas du tout, le prix d'adjudication. Excusez-moi un instant. Le... C'est très rarement le prix d'adjudication. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que si on prend l'exemple euh, standard classique d'une obligation émise en 2021 à 0,1% de taux d'intérêt à échéance, non pardon, une obligation qui a été émise, en, qui a été syndiquée, c'est-à-dire qu'elle a été créée en 2016 jusqu'en 2047, et ils en ont émis, ils ont, fait une, ils ont fait quatre adjudications en 2021. Donc en 2021, ils ont, euh, ils ont émis de la nouvelle dette à partir de cette souche, et ils en ont fait 4. Euh, pour 2,5 milliards d'euros euh, d'obligations. C'est-à-dire c'est 2,5 milliards d'euros qui vont servir au calcul des intérêts et euh, qui vont être euh, la, la base à partir de laquelle il va être faite l'indexation et le remboursement en 2047. Ben ça, ça a été payé 3,25 milliards par les banques. Le prix d'adjudication n'est pas le, la valeur faciale. Les banques ont payé 30% plus cher en moyenne cette obligation en 2021. Et donc ça veut dire qu'en 2021, l'État s'est mis dans la poche 30% de plus, et donc ces 30% de plus, ben, ces 6%, il faut les rééquilibrer avec ça. Alors bien évidemment, d'ici 2047, si vous avez du 6% par an, vos 30% ils pèsent pas lourd. Mais vous vous rendez compte, bon, déjà qu'en euh, 2021, quand ils ont fait ces émissions, on était encore, on pensait encore qu'on allait avoir 1% d'inflation l'année prochaine, donc il y a quand même un effet de surprise qui est là. Mais surtout, vous avez là un truc qui est encore une dégueulasserie pas possible. C'est que, euh, en émettant ces souches-là, oh ben, on, on va on va lever 2,5 milliards, Ah bien, on va prendre une petite prime en fait. On va prendre 3 milliards, on va prendre 750 millions de plus. Et puis cela on les dépense tout de suite. Et puis, c'est pour demain. Tout ça, on le remboursera demain. Et donc, euh, vous avez encore un, un truc totalement insincère qui consiste euh, à, à maquiller les comptes euh, pour donner l'impression de lever un peu, alors que vous enlevez plus, et vous remettez ça encore au calende Encore une fois, facialement, c'est comme si on devait rembourser euh, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. En vrai, ce qui se passe, c'est que ça se paye immédiatement, tout de suite, en inflation. Et que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est jamais que le résultat de, de 10 ans de conneries, parce qu'ils n'ont pas commencé cette année à faire ça. Simplement, il y a un moment, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé, et aujourd'hui, ça pète. Donc ça, c'est pour le côté de l'État. Donc l'État a carrément intérêt, même en 2022, euh, à, euh, à émettre ses obligations indexées, parce qu'il prend une prime, hein, et de deux, euh, il renvoie ça au calendrier. Donc, c est, c est, c est, euh, il prend aujourd'hui, puis demain, on s'en fout. Hein, euh, c est, c est après moi, le déluge, je pense que c'est la maxime de nos gouvernants. Euh, donc ça, c'est très important. Et maintenant, les banques. Alors, après, je vais terminer cette vidéo, parce que là, je pense que vous avez déjà pas mal un peu l'idée comment est-ce qu'en fait, ces obligations... Euh, servent à l'état euh, pour essayer de se préserver sans avoir à faire les réformes nécessaires sans avoir à s'adapter c'est une manière en gros c'est euh, c'est pour ça que pour moi l'état est un peu un junkie qui cherche son fixe à tout prix et qui fera n'importe quoi et des choses absolument destructives pour avoir son fixe et va refuser de se sevrer et de repartir sur, sur de bonnes bases et dans ce petit jeu là eh bien les banques sont pareilles les banques sont en fight latente j'ai mis ça dans le dossier aussi vous avez une citation d'un directeur de, de l'autorité de contrôle prudentiel qui vous dit Mais c'est pas possible d'avoir un secteur qui est pas rentable, c'est pas possible d'avoir un secteur qui a un modèle d'affaires qui est pas viable. Il disait ça en 2019, je crois, je sais plus. Euh, Aujourd'hui, le secteur bancaire, McKinsey, euh, quand ils font pas trop de conneries, euh, avait, avait montré de manière assez intelligente que vous avez plus de la moitié des banques européennes qui sont pas viables, qui sont en état de faillite, euh, latente. Et, et donc, les banques, ne vont pas bien. Elles vont pas bien. Euh, et. Donc déjà, elles payent quand même. Elles ont payé pendant 20 ans, et aujourd'hui, ces, ces obligations indexées, elles les payent quand même plus cher que le nominal, et donc elles payent quand même une prime. Mais elles ont quand même... Pourquoi est-ce que l'État fait ça L'État fait ça aussi, parce que nos banques françaises et européennes, on va, on, on va se contenter de françaises et européennes parce que derrière, les banques françaises ont aussi de la dette, on va mettre un peu la dette extra-européenne, on va la négliger, mais toutes ces banques européennes ont besoin de cette dette indexée. Pourquoi Elles ont besoin de cette, indexée, de cette dette indexée, en particulier pour, euh, pour l'épargne, pour les assurances-vie et pour les livrets. Les livrets, quand on vous dit le taux du livret va passer de 1 à 2%, bah, euh, les banques, où est-ce qu'elles vont chercher ce deuxième Si les banques on souscrit euh, des obligations d'État à 0 ou 1%, à, on va dire 1% à une époque où A euh, rapporte du 1%. Et tout d'un coup, on leur dit, il faut que votre A s'adapte un peu à l'inflation, et qu'il monte à 2%, c'est déjà pas beaucoup 2% quand on faisait inflation à 6, hein. Euh, bah, elle va aller chercher elle va chercher 12% supplémentaire Alors, il y a différentes techniques pour y arriver. Euh, elle peut faire des provisions sur les années fastes, mais elle va aussi souscrire de la dette indexée, qui fait que si l'inflation repart, tout un tas de choses qui sont un plus ou moins indexées sur l'inflation vont pouvoir évoluer. Imaginez, c'est-à-dire que si vous enlevez ces produits indexés et que vous vous retrouvez avec un livret A qui reste à 1% avec 6% d'inflation plus ou moins, avec les assurances-vie, quand vous avez 1% de rendement sur votre assurance-vie avec une inflation à 6%, si vous ne pouvez pas monter votre taux d'intérêt assez vite... Ben, Qu'est-ce qui se passe Les gens vont se barrer, parce que l'assurance-vie, les livrets, c'est de l'épargne de précaution. Euh, si, euh, si, si vous commencez à bouffer cette épargne à raison de 5% par an, euh, ben, il y a un moment très très vite, ils vont aller ailleurs, ils vont chercher autre chose, ils vont aller se foutre dans de l'or, ils vont aller acheter de la bouffe, ils vont aller stocker des trucs, ils vont, euh, ils vont devenir survivalistes, ils vont, euh, ils vont aller acheter de l'immobilier, je vous en parle, c'est pas pour rien que je vous dis que l'immobilier est en train de retrouver... De la, euh, sa euh, valeur de rempart contre l'inflation, parce que c'est là! Euh, et donc, si vous vous augmentez pas un peu ça, parce qu'on dit, mais oui, mais c'est pas à l'État, euh, c'est pas à l'État euh, de, de, de s'occuper du rendement des épargnants. Oui, je suis d'accord, c'est pas à l'État de s'occuper du rendement des épargnants. Euh, sauf que, attendez, ce qui se, ce qui se joue là, éventuellement, euh, c'est l'effondrement du système. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi un truc que j'ai mis dans le dossier. Euh, c'est Agnès Benassikéré, qui est, est l'économiste en chef du Trésor, a quand même expliqué l'année dernière, je crois, oui, que, euh, en gros, euh, le, le, la dette française euh, était euh, est, est, était solvabilisée par, euh, par les parraines française par les dépôts, par les assurances-vie, par ces choses-là. Et donc si ces trucs-là se barrent, eh bien, la dette de l'État, elle, elle s'effondre. Vraiment, enfin c'est quelque chose. Ou alors, vous finissez de muter vers un truc totalement soviétique, euh, et vous avez la BCE qui rachète absolument toutes les dettes, et puis là, bah, c'est Staline et compagnie, on va peut-être aller vers, vers là. Mais pour le moment, alors que la transition n'est pas finie, si vous vous dites, ah ben non, ben les épargnants, tant pis pour eux, ce que je peux comprendre, si vous dites, les... tant pis pour eux, les épargnants vont se barrer. Et si les épargnants se barrent, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, le poids qui rééquilibre l'endettement, c'est-à-dire cette épargne, qui, qui, qui, qui rend solvable la dette française, eh bien la dette française n'est plus solvable. Et c'est pour ça que je vous dis que les banques euh, et l'État sont comme deux junkies qui sont accrochés à leur dette et qui sont à la recherche de leur fixe et qui font tout et n'importe quoi, mais ils en ont besoin l'un comme l'autre pour essayer de, que le système se prolonge un tout petit peu jusqu'à muter avec l'euro numérique, jusqu'à muter dans un truc, euh, truc euh, néo-soviétique, dans une espèce de grande glaciation. Parce que qu'est-ce qui joue au fond Parce que là, je vois déjà certains d'entre vous qui vont dire « Eh ben oui, que tout le camp, que ça s'effondre, on vous emmerde tous !» Pourquoi pas Chacun, vous êtes libre de votre truc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Quand vous voyez l'État qui, qui fait des adjudications de dettes totalement débiles, délirantes, euh, où euh, vous allez chercher des primes de 30% parce que vous avez besoin de fric euh, par ici, euh, vous allez euh, faire semblant de provisionner 12 milliards, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout provisionnés, simplement vous les dépensez comme le reste, euh, ben, en fait, vous avez une espèce de fiction financière. On est en plein dans la fiction, C'est pas le monde réel, ça. Qui est totalement déconnecté de la réalité économique. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Pendant 20 ans, euh, on a ça, ces choses-là On, on divergé euh, avec les banques centrales et les États qui ont, ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça diverge. Et maintenant, ben, vous avez une réconciliation qui est en train de se passer de force. Et cette réconciliation, en gros, peut se passer trois choses. Soit on arrive à refuser cette réconciliation Rêve, ce dont rêvent nos autorités, et on arrive euh, à faire une sorte de glaciation. Pour moi, c'est le projet de l'euro numérique, c'est un truc où on gèle tout, et puis euh, on reste ancré dans de la médiocrité soviétique à long terme. Après, les gens n'étaient pas forcément moins heureux, peut-être moins vivants, mais littéralement. Euh... Donc ça, c'est probablement ce dont rêvent les autorités. Après, donc vous avez une fiction financière qui est totalement délirante par rapport à une réalité économique qui, elle, est beaucoup plus modeste, bah, soit vous avez la fiction financière qui rejoint la réalité économique, et vous avez ce qu'on appelle euh, une grosse récession qui fait mal, un effondrement, un truc à la 1929, éventuellement à la 2008 euh, avant les injections, euh, et euh, c'est ce que tout le monde craint, tout le monde se dit « oh là là, ça va être la cata !» Il est à mon avis plus probable que la réconciliation, ce ne soit pas le financier vers le réel, la fiction financière vers le réel économique, mais ce soit le réel économique, qui rejoignent la fiction financière, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. qu'est-ce que, Comment et quand est-ce que le, le, le, la réalité économique rejoint la fiction financière par l'inflation qui se transforme en hyperinflation Et à mon avis, c'est vers ça qu'on tend. Ça va pas, ça éventuellement se automne peut-être pas. On a, malheureusement, ces choses-là, ça peut prendre du temps, on peut encore creuser, il peut encore se passer des choses, il peut encore se passer des choses, il peut y avoir une récession intermédiaire, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses, il peut y avoir des hausses de taux suivies de baisses de taux, on peut s'enfoncer se, dans des taux profondément négatifs, c'est des trucs que personne ne voit en ce moment, et pourtant... Et pourtant, si vous savez, comme ils ne sont, sont pas du tout si loin que ça. Très bon, ça, ce sera pour un autre jour. Euh, mais, a priori, quand on voit aujourd'hui qu'avec 6% d'inflation, on a encore euh, des taux d'endettement de dette publique à 1,4% à 10 ans, qu'on euh, a encore cette espèce de fiction financière délirante, alors que vous avez 6% d'inflation, ben, a priori, c'est plutôt le réel qui est en train de rattraper le financier, et pas l'inverse. Et donc, aujourd'hui, il faut se réadapter à une inflation structurelle, une inflation qui a des jambes, comme dirait Bruno Berthez. Euh, un truc qui est, et qui, quand une inflation qui a des jambes, c'est une inflation qui s'auto-entretient. C'est-à-dire que ça y est, le, le, le génie est lâché, et, et, et, et ça va être très très dur de l'arrêter, et c'est pas avec des hausses de taux de 0,5 ou même 1%, quand vous avez 6% d'inflation. Ben malheureusement, il faut beaucoup plus que ça, il faut des trucs à la Volcker euh, et ça, euh, éventuellement, c'est un truc dont les États ne se relèvent pas, et en tout cas, aujourd'hui, personne n'y est prêt. Ils seront peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, mais aujourd'hui, le personnel dirigeant des grandes banques centrales et des États, et même des grandes banques de la City et de Wall Street, ne sont pas prêts à ça, ou alors s'ils le sont, c'est très très très profondément enseveli encore. Donc c'est pour ça qu'il faut réadapter notre logique d'épargne à un monde inflationniste, et là, ce sur quoi je viens de travailler, c'est sur l'immobilier, comment est-ce que l'immobilier retrouve sa fonction de rempart contre l'inflation, qui est sa fonction historique. Donc, Il y a, il y a, rien de, il y a un renouveau, mais c'est pas très nouveau dans l'absolu. Et mon prochain, mon prochain travail sera sur l'or, parce que pareil, comme protection de l'inflation là-dessus, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Donc je vous invite à aller consulter ça, je mets des liens pareil en description et là-haut. Euh, aller voir tout ça parce que il y a, y a oui euh, on rentre dans une période difficile et dans laquelle euh, y a des... on est dans une période chaotique maintenant il y a quand même des choses à faire euh, et peut-être que demain ce sera la fin du monde peut-être pas et il faut quand même s'organiser il faut quand même organiser euh, son épargne euh, s'organiser euh, là où on va vivre avec qui euh, dans quel euh, dans quel, dans quel quartier avec quelle personne euh, comment est-ce qu'on va s'aider s'entraider euh, c'est des choix qu'on a à faire, et puis bah, voilà, c'est vraiment qu'il faut les faire. J'espère en tout cas euh, que euh, cette, cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle n'aura pas été trop technique. Vraiment, si le truc avait l'air un peu bizarre, allez lire, parce qu'à mon avis, est... on est vraiment dans, dans quelque chose... Euh, c'est un exemple, mais y a, y a, y a... le trésor et l'État ont plein d'autres manières de, de vous faire des, des espèces de de forfaiture comme ça, où ils vous disent un truc, et en fait, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils prétendent. Allez, j'espère que ça vous aura plu, commentez, mettez des pouces, et moi, je vous dis à votre bonne fortune.